Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série « Comment trouver un emploi rapidement ?» Je vous disais que le premier conseil, la première clé que vous devez appliquer, c'est de cibler correctement le poste que vous recherchez. La deuxième clé, c'était ensuite d'agir massivement et régulièrement en envoyant énormément de candidatures de façon régulière par jour pour décrocher un emploi dans les deux semaines qui suivent. Dans cette vidéo, je vais vous donner le troisième conseil, la troisième clé ultime qui clairement va vous permettre d'être de, de, recruté beaucoup plus facilement et sélectionné à un entretien à la fois téléphonique et physique. Cette clé, elle est d'une simplicité déconcertante, mais euh, les trois quarts des candidats ne le font pas. Cette clé tant attendue, c'est tout simplement de mettre le titre du poste de l'annonce sur votre cv mettre le titre du poste qui figure sur l'annonce dans votre cv la plupart des candidats ne mettent même pas de titre sur leur cv on ne sait même pas ce qu'ils recherchent donc ça c'est une grossière erreur si déjà vous n'avez pas de titre, on ne sait pas trop ce que vous recherchez et quelque part euh, même si on reçoit euh, votre candidature, on, on se pose des questions. La deuxième chose, c'est que vous devez, euh, si vous mettez un titre, vous devez absolument mettre le même type, le même titre qui figure sur l'annonce. Donc ça signifie que votre titre qui figure sur votre CV, c'est la seule chose qui doit être modifiée à chaque fois que vous postulez généralement, ça ne change pas tout le temps. Quand vous, avez, vous cherchez un poste, c'est souvent le même. Mais, quelquefois, en fonction des entreprises, il y a un ou deux mots qui s'ajoutent ou un poste qui est appelé un petit peu différemment. Et dans ces cas-là, ça prend cinq minutes, même pas, mais vous devez absolument aller sur votre CV et mettre exactement le même titre qui figure sur l'annonce. La plupart des candidats ne le font pas. Ils mettent un, alors, soit ils mettent pas de titre, encore une fois, soit ils mettent un autre titre. Et pourquoi c'est important euh, de mettre exactement le titre de l'annonce Eh bien, ça, c'est purement psychologique. C'est quelque chose que tout le monde fait et euh, vous aussi. Quand vous recherchez quelque chose, euh, vous avez l'idée en tête. Vous savez ce que vous recherchez. Et psychologiquement, euh, du coup, quand vous allez vous mettre à rechercher cette chose, vous souhaitez que cette chose se nomme exactement exactement comme ce que vous aviez en tête. Je vous donne un exemple. Au moment de la rentrée, euh, par exemple, vous cherchez pour votre enfant du scotch. C'est tout bête. Et vous vous rendez au supermarché avec l'idée d'acheter du scotch. Et là, vous allez dans le rayon et vous tombez sur euh, deux étalages. Sur un étalage, j'ai marqué en gros scotch. Et sur l'autre étalage, il y a marqué en gros ruban adhésif. Fondamentalement, c'est exactement la même chose. C'est du scotch. Mais dans un cas, ça s'appelle scotch. Dans un autre, c'est ruban adhésif. Et bien, bah, psychologiquement, l'être humain est fait comme ça. On va naturellement se diriger et acheter le mot scotch. On ne va pas acheter le mot ruban adhésif parce que ce n'est pas ce qu'on avait en tête. On se dit que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on recherche. Et ce qui est assez drôle, c'est que Google, le moteur de recherche, fonctionne exactement de la même manière. Quand vous tapez une recherche dans Google, il va sélectionner tous, tous, tout, tout les sites où figurent exactement les mots que vous avez euh, tapés dans, sur le moteur de recherche. Donc, ça c'est vraiment quelque chose relatif à l'être humain. Quand on voit en tant que recruteur un CV où il y a exactement le titre de l'annonce, on se dit « tiens, ça correspond » déjà, même inconsciemment, à ce qu'on recherche. Donc c'est très puissant. En plus, on se dit quand même que vous avez fait un effort pour euh, vraiment regarder l'annonce parce que vous avez quand même pris 5 minutes de votre temps pour remplacer le titre. Et ça vous place au-dessus de 80 voire 90% des autres candidats, je peux vous le dire. C'est ce genre de détail qui fait la différence quand euh, on poste une annonce et qu'on reçoit 400 CV. C'est simple, vous ne passez pas inaperçu. Voilà, donc mettez exactement euh, le même titre de poste qui figure sur l'annonce sur votre CV. C'est tout bête, mais c'est très puissant. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, pour vous aider à retrouver un emploi rapidement et efficacement qui vous correspond. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toujours plus de conseils. Bye bye